Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com J'aimerais faire un récapitulatif de la situation On se trouve à être le 2 euh, juillet en ce moment On est dans une situation assez précaire au niveau des marchés euh, Au niveau des indices, on vit des, euh, des sous qui sont assez importants Qui, à mon avis, ressemblent beaucoup à la construction d'un sommet euh, au niveau euh, de l'or, on a eu toute une dégringolade aujourd'hui, euh, il faut suivre ça de près parce que c'est quelque chose à prendre au sérieux, on est très très près des euh, tendances long terme support, euh, est-ce qu'on va comme poursuivre la dégringolade, ça se pourrait très très bien, je ne sais pas, j'ai aucune idée, euh, on avait euh, un signal... Euh, d'achat qui se situait au-dessus du 13, 160, 70, c'est pas arrivé, là maintenant on est dans la tendance inférieure, même on avait une petite euh, tendance euh, qui s'était construite, on va vous montrer tout ça tout à l'heure euh, au niveau euh, des graphiques, mais on a brisé cette tendance là, euh, qui était 1360, 1350, euh, 1260, excusez 1250, et maintenant on est rendu vraiment à, à la base de la tendance euh, qui s'y si est brisée. Euh, ça peut être une catastrophe au niveau de l'or. On pourrait, euh, euh, comme Jim, c'est euh, Jim Rogers qui disait euh, que l'or pourrait nous euh, être précipité vers les 1000$ Ce euh, serait possible il faut absolument que cette structure euh, de support euh, euh, perdure euh, au, au niveau des jours parce que on regarde la tendance à plus long terme euh, au niveau du bitcoin on a eu un rebond aujourd'hui mais euh, pour moi le bitcoin euh, demeure euh, comme les autres crypto-monnaies demeure quelque chose de très précaire qui à long terme n'a euh, pas raison d'être donc on va vivre avec ce qu'on vit comme rebond mais la réalité c'est que euh, on a quelques possesseurs de bitcoin ou d'autres crypto-monnaies qui sont euh, vraiment pas euh, beaucoup de mains euh, la majorité des possesseurs de crypto-monnaies sont des petits joueurs donc euh, à eux seuls ils influencent les tendances euh, euh, à, à la hausse à la baisse mais dans un marché ba baissier à long terme euh, lorsqu'on va euh, avoir la la, euh, la la démolition finale, on va assister vraiment à un 25, mais pour l'instant, on a des soubresauts. Je, je peux vous avouer que je suis vraiment surpris qu'on puisse euh, euh, avoir euh, des crypto-monnaies qui perdurent aussi longtemps, mais euh, c'est la réalité du marché. C'est pour moi qui décide. Moi, je suis un simple, un simple euh, euh, auditeur du marché. Je regarde ce que le marché fait et je m'ajuste en conséquence. Euh, au niveau, euh, comme je vous disais, de l'or, c'est euh, vraiment catastrophique. Au niveau des indices, euh, pour moi, y a, on est dans une situation vraiment précaire. Comme je vous avais dit lors de ma dernière vidéo, ça fait quand même assez de temps, je vous avais dit de vous éloigner des marchés. C'est ce qu'on doit faire. On doit être vraiment prudent au niveau des marchés. On doit être éloigné des marchés parce que, en ce moment, on ne sait pas si c'est une construction ou une consolidation qui est en train de se bâtir. Mais il faut être très, très prudent face au marché. Je parle des indices principaux euh, et même tous les secteurs. Donc, euh, moi, je me tiens vraiment loin de ça. Euh, donc, euh, c'est à suivre. Euh, ce qu'on va faire, on va aller voir les, euh, euh, les indices eux-mêmes pour euh, être en mesure de voir ce qui se passe réellement. Euh, on va commencer avec le Nasdaq. Le Nasdaq, ce qui est particulier, c'est qu ce qu'on a vu euh, dès, dans les derniers temps. Ce qui s'est construit, c'est une, euh, une, une divergence très, très importante à la baisse. Ici, on voit que euh, sur le RSI, euh, sur le max c'est la même chose, Je pas. on voit très très bien qu'on est à la baisse, euh, pourtant ici on a connu un Nasdaq qui a continué à monter, donc euh, cette situation est très très euh, négative pour la suite, et surtout euh, si ce sommet qu'on vient de connaître, euh, et le dernier sommet avant la baisse, eh bien, on va avoir une dégringolade assez importante. Donc, c'est pour ça que je voulais commencer avec le Nasdaq. Euh, au niveau du Standard Poor's, ce n'est pas ce qui s'est euh, construit. On a comme un, un haut de marché qui s'est euh, produit à peu près vers les euh, euh, janvier, février. Février, on a eu la dégringolade. Et là, on a, on voit très, très bien ici, j'ai tracé une ligne de tendance on n'a pas réussi à remonter euh, au niveau du RSI mais ici, euh, selon mes... Euh, je me trouve avoir un genre de... Euh, non seulement les moyens mobiles, mais une petite recette à moi qui me donne des signaux d'achat et de vente et en ce moment on n'est pas encore en signal de vente on pourrait avoir un retournement à long terme mais on n'a rien de sûr et euh, sur le Dow Jones c'est à, à peu près la même situation mais on n'est encore plus euh, dans une situation qui pourrait devenir de vente très très euh, rapidement. Euh, on voit ici les moyens mobiles, euh, ben, c'est 2040, euh, souvent je prends 2050, peu importe. Euh, mon signal de vente n'est pas encore euh, donné, mais euh, ça ressemble beaucoup à un signal de vente qui pourrait euh, survenir euh, très très très bientôt. Euh, au niveau de New York, euh, c'est la même chose. Cependant, mon signal de vente euh, a été euh, fait, euh, on voit très très bien ici, c'est moi, c'est ma petite recette, mais mon signal de vente est donné, donc on est en signal de vente au niveau euh, de New York. Euh, maintenant, on va aller voir au niveau du Bitcoin, comme je vous disais, on a eu un soubresaut euh, assez important, mais dans la réalité, si je regarde, je regarde le, le graphique euh, hebdomadaire, euh, il n'y a absolument rien qui euh, me permette d'embarquer de, dans le marché. Je vais aller voir au niveau du graphique euh, daily euh, de jour. On est encore en tendance baissière. On est en une tendance haussière très très court terme, dans une tendance baissière majeure. Et on va voir où -ce que ça pourrait nous amener. Peut-être au 7000, je ne sais pas. Mais euh, comme je vous dis, je maintiens encore ma position dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Je n'irai pas voir euh, là-dedans. Il euh, y a une position qui m'a beaucoup, beaucoup épaté. Euh, J'ai été euh, vraiment euh, démoli euh, de vivre ça. Euh, C'est le retournement du pétrole. Euh, le pétrole a connu un retournement à, assez... À, à, à bracalabra dans les derniers jours, et j'en reviens pas. Euh, on n'a pas de force majeure qui pourrait nous permettre de voir, oui, euh, au niveau euh, de ce qui se passe au niveau géopolitique, politique, je comprends. Euh, je comprends très, très bien ça. Mais par contre, au niveau de la force relative, là aussi, on n'a pas de, de force à tout casser, mais on a cependant un pétrole qui poursuit une montée. Et c'est vrai qu'on est encore, en, selon mon système, dans un signal d'achat. Donc, euh, on devrait comme poursuivre l'achat, mais euh, je suis un peu dépassé par la situation, je vous avoue, de voir euh, le pétrole reprendre de la force comme ça. Euh, au niveau euh, de l'or, euh, là, aujourd'hui, euh, on sait très bien que l'or a subi euh, une dégringolade très, très importante. On va aller voir à court. Bien, euh, non, pas à court terme, à moyen terme, hebdomadaire. Euh, ici, c'est cette fameuse résistance-là, euh, qui faudrait, euh, faudrait absolument que la résistance tienne pour qu'on puisse euh, parler d'un retournement. Ce qui est arrivé ici, bien, ça, ça a été le sommet, le, le creux euh, de 2015. Euh, ici, en 2016, on a eu un retournement. On est revenu ici, on est, on est en 2000. 18. On va aller voir sur le graphique euh, mensuel. Euh, si on regarde le graphique mensuel, euh, on est à la croisée des chemins. Qu'est-ce qui va arriver? J'en ai aucune idée. Cependant, je me dis qu'il faut être vraiment, vraiment prudent de ce qui peut arriver. Euh, euh, Jim Rogers a prétendu que l'or pourrait aller. Euh, pour euh, ceux qui ne connaissent pas Jim, Jim Rogers, c'est euh, un investisseur qui a travaillé pour euh, Soros. Donc, euh, avec des gros, des capitaux très, très importants. Et lui prétend que l'or devrait aller à 1000$, ici. Et que le marché boursier euh, devrait, lui aussi, connaître un crash euh, extraordinaire. Donc, euh, c'est à suivre, je ne sais pas, mais je me dis que l'or, en ce moment... Oh, c'est un peu euh, décourageant de voir ça, ce qui est arrivé, mais il pourrait, tout, tout pourrait arriver, un retournement. Au niveau euh, de l'argent, c'est encore plus précaire parce que la tendance euh, long terme ici, j'avais tracé des lignes euh, de tendance, de support, et on voit que ça s'est brisé. En ce moment, on voudrait bien. Euh, euh, faire l'autruche, mettre notre tête dans le sable, mais non, c'est brisé, les lignes sont brisées, on s'en va à la baisse, donc euh, alors, au niveau de l'or et de l'argent, euh, ça va pas bien, la situation est pas très, euh, euh, euh, c'est pas très brillant. Au niveau du dollar américain, je vais le voir, au niveau tendance euh, moyen terme, euh, sur un hebdomadaire, un hebdomadaire j'avais cru qu'on aurait un retournement, mais je dois avouer, donc, qu'on poursuit une hausse. Euh, euh, C'est désemparant. Je crois, personnellement, euh, on lit à plusieurs endroits que le marché est totalement manipulé. C'est ce que je crois. Il n'y a pas d'autre chose. C'est de la manipulation. Cependant, il y a une, une réflexion que je faisais. Euh, on, on ne peut rien, absolument rien faire contre la manipulation des marchés. Ce n'est pas nous qui dirigeons... Euh, donc, euh, des capitaux, euh, oui, l'argent la, est créé d'une manière tout à fait artificielle par les banques centrales, que ce soit la Fed, la Banque du Canada, euh, Banque du Japon, à la BCE, au niveau de l'Europe. Euh, tout est créé artificiellement. Dans le fond, on est dans des marchés qui sont euh, des, de l'artifice, euh, mais on doit se soumettre euh, quand même à quelque chose. Moi, je pense que les graphiques, c'est le meilleur endroit où on peut quand même un peu faire confiance. On voit ce qui se passe au niveau du marché et euh, on se soumet à ce que le marché nous dicte au niveau euh, des tendances. Donc, euh, c'est ce qu'on doit faire et au niveau du dollar américain, c'est ce qui arrive en ce moment. Au niveau euh, des indices euh, européens, c'est sûr que ça va pas bien. On le voit très bien au niveau de ma tendance euh, hebdomadaire. Euh, sur, euh, mon graphique hebdomadaire, ma tendance est à la baisse au niveau du CAC, euh, la même chose. Au niveau euh, de l'Italie, bien, si on poursuit cette baisse-là, je regarde au niveau hebdomadaire. Au niveau euh, de l'euro, c'est la même chose. Et euh, j'ai aussi euh, les stocks euh, au niveau mondial. Dans le fond, ça se trouve être les ETF que je prends. Euh, on va aller voir au niveau de euh, Singapour. on est en, en chute libre. Ça, c'est sur le graphique hebdomadaire. Euh, je vais aller voir quelques graphiques euh, au niveau des ETF. Au niveau du Japon, du Japon excusez on est en, en chute libre. Au niveau euh, de l'Italie, bien entendu, chute libre. Au niveau euh, de Hong Kong, chute libre. On est en chute libre un peu partout. Euh, vous voyez voir Suisse. Euh, c'est vraiment la chute libre au niveau de Taïwan un peu moins, mais c'est la chute libre à, au niveau de tous les marchés. Donc, euh, moi ce que je pourrais conclure au niveau de ce que je vois en ce moment, on est semblable à une situation de 2008, euh, on pourrait connaître une situation assez catastrophique euh, au niveau de l'été, euh, pendant l'été donc il faut être hors des marchés, comme j'avais dit. Au niveau de l'or et de l'argent, euh, je suis un peu surpris de ce qui se passe parce que habituellement l'or et de l'argent et l'argent sont euh, des valeurs refuges, n'est pas ce qui est arrivé ce fois-ci. Donc, euh, il faut être comme en dehors des marchés euh, au niveau de l'or de l'argent. Cependant, de garder un œil sur les orifères et la, les argentifères. Euh, je, pour terminer, c'est ce que je vais faire. Regardez l'or au niveau de la chute euh, qu'il a connue dernièrement. Mais euh, au niveau de GDLJ, je suis encore très, très surpris euh, du support qui tient. Euh, il n'y a rien qui me fait euh, euh, le support n'est pas encore passé. Au niveau de ben, AG, euh, qui se trouve être First Majestic, il n'y a rien qui est cassé. Même on a un signal d'achat. Au niveau euh, XAU, qui se trouve être l'indice Gold and Silver, rien qui casse encore. Donc, euh, c'est un peu déconcertant ce qui se passe euh, au niveau de l'or, l'argent, des orifères, des argentifères. Euh, en ce moment, on ne perd à rien. On est dans les marchés, on ne perd à rien. Euh, je suis très très surpris que ça, ça tienne comme ça. Peut-être qu'on pourrait retrouver un retournement. Moi je pense que les marchés vont cracher. Ben, Peut-être pas cracher mais connaître une superbe correction. Mais euh, au niveau de, des orifères, je ne parle pas de l'or et de l'argent, mais des orifères et des argentifères, euh, ça tient vraiment solide. Donc euh, on se revoit bientôt. C'était Jean-Claude à Rochelle pour euh, boursetechnique.com.